Bonjour les amis, c'est Nono et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne où on découvre quelques ajouts de la 1.17 Mais avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner, à la liker, à la partager, ça me ferait très plaisir et moi je souhaite une excellente vidéo Comme vous le savez, Mojang on fait un live par rapport à la 1.17 où ils expliquaient ce qu'il y aurait dans la nouvelle version et il n'y a pas longtemps, ils ont sorti la snapshot de la 1.17, la toute première Qui s'appelle la 20... Euh, je ne sais plus quoi, mais euh, c'est la nouvelle Donc nous, on va commencer avec les premiers objets, c'est parti Ok les amis, on commence avec le premier objet qui est métiste Donc c'est une nouvelle ajout qui est vraiment, euh, pour moi, qui est vraiment très très génial Parce que ça rajoute un minerai en plus Mais je crois qu'on ne peut pas faire grand chose avec... Hein. Euh, non, on peut pas faire grand chose, donc c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc où est-ce qu'on trouve cette améthyste Déjà, on la trouve dans les grottes ou euh, dans la roche. Donc on va aller chercher ça. Où est-ce qu'on la trouve Donc c'est parti. Hop. Allons chercher. Uh -huh. Je crois qu'on les trouve dans ces petits trucs là, dans ces euh, cercles comme ça là, c'est ça, on les trouve ici Donc c'est un genre euh, de, de bombe, je sais pas mais euh, c'est bizarre Et dedans on y trouve des cristaux, plein de choses, voilà c'est ça des cristaux Et on peut les récupérer à partir de la pioche en fer et si on a une fortune, on peut en récupérer au moins jusqu'à 4. Donc ça, c'est génial. On va voir euh, si on peut les casser euh, avec différentes pioches. Alors, on va prendre euh, fer. Gams. Leatherite. Ok, essayons. Ok, on, est, on en récupère 4. Ok. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a du bloc. On a des blocs d'améthyste. C'est quoi ça après On a du toffe et du calcite. Je sais pas à quoi ça sert. Hein. Mais vraiment pas. En tout cas, c'est un bon nouvel ajout. C'est un excellent ajout, vraiment. Bon, nous... On va passer au prochain objet c'est parti ok les amis nous sommes au dernier objet qui s'appelle le wagonnet motorisé donc c'est un nouveau wagonnet avec euh, un four dedans qui, qui est utilisable avec du charbon pour aller plus vite que le wagonnet euh, normal euh, avec du charbon on peut aller une, à une distance de 240 mètres euh, avec euh, je crois un stack Donc ça c'est génial Donc euh, ça sert à aller un peu plus vite Donc euh, je, je sais pas comment on s'en sert Mais pour l'instant ça ne veut pas marcher Donc ça on le sera bientôt hein. Voilà voilà Mais en tout cas pour moi c'est une bonne C'est un, un bon ajout aussi Un excellent ajout c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, je vous invite à vous OK, les amis, le prochain objet est du copper. Donc, on a différentes sortes de copper qui le watered copper block, lightly watered copper blocks, le semi watered copper, le copper ingots et le copper blocks. Donc, ce sont euh, des ajouts pour moi qui n'est pas très intéressant. Parce que ça ne sert pas à grand chose à part faire les objets qu'on avait précédemment Mais à part ça, s'il n'y aurait pas Les objets précédemment, ils ne serviraient à rien du tout Donc, où est-ce qu'on peut le trouver On les trouve euh, Principalement dans les grottes Donc, on va essayer d'aller en chercher Hop, spectateur C'est parti Donc, est-ce qu'on a une grotte pas très très loin Là, il n'y en a pas Hum mmh peut-être ici ah là oui on en a c'est bon donc on va se mettre en créatif et on va prendre une pioche en désert bien sûr et on va voir euh... ok donc ce sont des euh... des blocs au début ok faudra les fondre après je pense que ça donne du copper normal en tout cas pour moi c'est une j'hésite entre une bonne et une mauvaise ajout euh, parce que d'un côté c'est bien parce que ça sert pour les autres euh, objets et de l'autre s'il n'y aurait pas les autres objets il s'avérerait à rien dans minecraft donc en tout cas nous euh, on va passer au prochain objet donc c'est parti bon les amis maintenant passons à l'avant dernier objet donc ce sont des lightning wood ou soit des white candle. donc à quoi ça sert ça sert à faire de la lumière sûrement Là, ça, c'est sûr que ça fait de la lumière, mais ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Je sais à quoi ça sert le Lightning Rod. Ça sert à récupérer les tonnerres, ça sert comme paratonnerre. Voilà. Donc, par exemple, s'il y a un éclair dans un rayon de 16 blocs, il sera attiré vers le Lightning Rod. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a les White Candles. Ok, donc, les White Candles, ce sont des bougies qui sont maintenant ajoutées dans Minecraft. Ou... Ça sert à produire de la lumière dans les grottes, tout simplement. Donc, en vrai, c'est genre des bougies. Euh... Ah, ouais, je trouve que c'est bien. On va se mettre dans la terre. Hein. Et comment on peut les allumer Avec un briquet par hasard Voilà. Donc, en gros, c'est des bougies dans les grottes qui s'allument avec des... des briquets, quoi, tout simplement. En tout cas, c'est un bon ajout pour rendre un peu plus vivantes les grottes, tout ça, tout ça. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. à la liker, à la partager, ça me ferait très plaisir. Et nous, on se dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao